Le coworking, ça a commencé pour Generali depuis 4-5 ans. On n'en est évidemment tout à fait qu'au début. Ça offre des possibilités importantes et à grande valeur ajoutée pour flexibiliser un peu notre réponse immobilière aux besoins de nos collaborateurs. Le marché très présent en Ile-de-France. Il commence à émerger en région. Je pense que ça va continuer à pousser beaucoup en termes d'offres immobilières autour du coworking. Ça va continuer également autour de cette offre de coworking à pousser du service à l'intérieur des offres de coworking. Parce que ce n'est pas uniquement l'offre immobilière, c'est les services associés à ce coworking qui font et qui créent la valeur. Et je pense qu'on aura encore plus besoin demain qu'aujourd'hui d'intermédiaires pour venir à la fois nous décoder l'offre, les intérêts que ça présente, euh, et donc aujourd'hui nous on est sur un modèle, où on est rentré dans sa flexibilisation des espaces de travail, l'utilisation du coworking, et on pense qu'on l'utilisera encore plus dans les années qui viennent.